At heart, But we're still dreaming. Eyes wide open, leave this place behind. No matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les, les 16h J'espère que vous, vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour le euh, 19ème épisode de Madventure Si je dis pas de bêtises, presque 20 épisodes, c'est un truc de fou Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial, vous l'avez vu dans le titre Puisqu'on va s'attaquer au village Je suis en train de bégayer, c'est marrant parce que ça fait quand même 18 épisodes que j'ai pas bégayé Il fallait bien qu'un épisode je bégaye en début d'épisode, bon c'est bizarre Alors épisode spécial puisqu'on va refaire le village Bon vous savez que le village j'avais dit que je voulais euh, être accompagné en tout cas vous, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en off avant toute chose euh, jeu de tracteur j'ai enlevé les j'ai enlevé les murailles hein, tout autour comme vous pouvez le, le constater parce que il oh, n'y bah, en avait plus vraiment besoin ah oui alors la render distance aussi vous avez vu elle est un peu plus faible que d'habitude bon elle est elle est suffisante hein, mais elle est un peu plus faible que d'habitude mais vous inquiétez pas jeu de, jeu de tracteur ensuite qu'est ce que j'ai fait alors ah oui le nether regardez ce que j'ai fait pour le nether j'ai fait carrément un super petit chemin euh, Je vais vous montrer juste après parce que d'abord Regardez j'ai agrandi l'intérieur de la maison Oui je suis assez content Oula, Je suis assez content parce que en fait tout simplement Regardez oh non c'est pas vrai euh, J'en avais ma claque En fait des coffres j'arrivais pas à trier Enfin j'arrive toujours pas à trier remarque mais ici il y avait tous les trucs Du nether c'était compliqué et tout Du coup j'ai décalé et j'ai fait un espace Plus grand ici où en gros ça va être vraiment tout le stockage De, de naze quoi donc en gros Ça c'est vraiment les stockages de naze c'est-à-dire, euh, ça sert à rien euh, C'est juste si ça sert, bah il faut prendre quoi Bref, donc j'ai laissé le bois euh, là-bas Super important, etc La ferme à cactus, rapidement Avant que je vous montre le nether La ferme à cactus, elle fonctionne vraiment bien Donc je suis content, voilà, si vous avez suivi mon tuto Hop, ah bah voilà, j'en avais 12 tout à l'heure, il y en a 18 maintenant Donc c'est assez formidable Voilà, j'ai cru qu'il y avait un, un, un animal Et là, j'ai trouvé aussi, alors euh, par hasard Juste en tendant l'oreille, j'ai trouvé un lac de lave Voilà, c'est toujours euh, bueno, alors ça mène à nulle part normalement hein, Mais c'est vraiment juste un, un lac de lave donc voilà c'est bon à savoir, et là où je me suis fait plaisir c'est donc dans le nether, je vais vous montrer euh, Alors j'aurais bien aimé qu'on aille dans le nether aussi, alors je vais quand même prendre, attendez rapidement Je vais quand même prendre deux pièces d'armure en or, alors pourquoi deux je sais pas Parce que j'aime bien quand ça va par paire, voilà, euh, et je vais prendre des lingots d'or pour faire les échanges vous allez comprendre euh, et je vais vous montrer le chemin que j'ai fait j'ai fait une passerelle pour le moment c'est pas fini hein. c'est vraiment pas fini euh, mais voilà j'ai fait une petite passerelle pour accéder au, au nether directement alors j'ai fait un escalier là aussi mais je pense que je vais l'enlever c'est vraiment naze et je vais vraiment euh, prendre que ce petit chemin donc je mettrai des des rambardes, comme là j'ai commencé à faire je mettrai également euh, des euh, poteaux voilà pour euh, des piliers des supports pour faire tenir tout ça parce que c'est vrai que pour le moment ça vole donc voilà un petit peu pour euh, pour le nether qui est donc juste ici et euh, alors, cest à que la blague, elle va être longue, parce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire Attendez, alors donc, on va aller dans le nether, et... Attends, mais attends, attends, alors les amis, il se passe un truc de fou. Attendez, il se passe un truc de fou. Quoi Ah mais... Ah bah oui, d'accord Ah bah oui, d'accord Bah salut, Dragon Alpha Bah salut, écoute, c'était... Je te jure, t'as fait ça Bah oui, du coup Ah oui, non, mais alors la surprise, elle est foineuse encore, c'est génial Comment ça va bah ça va et toi Mais ça va super bien De mon point de vue c'était splendide Oh bah j'imagine euh, Oh là là mais tu m'étonnes et, et ben voilà les amis la surprise Dragon Alpha est bel et bien là enfin moi, Ça fait ai trop aimé. plaisir n'est pas une blague Oui cette fois Vous avez bien aimé la dernière Faut que tu t'excuses quand même hein. Je m'excuse Ouais elle s'excuse très peu sincèrement euh, Attends on va juste faire un petit, un petit passage dans le nether Parce que j'aimerais montrer ce que j'ai fait C'est pour ça, ça, ça que ça mentir, hein, franchement Bah c'est vrai toi t'es Hein ah bah oui Ah bah oui t'as la chivement oui c'est normal je me suis dit qu'est-ce qui se passe Non c'est normal c'est normal Alors j'ai fait un escalier ici les amis Qui va relier de manière absolument sécurisée Normalement hein, je dis bien normalement euh, théoriquement. théoriquement fait quand même juste attention à pas tomber Et voilà et normalement il n'y a plus les méchants Parce que j'ai mis plein de plein de champignons bleus Et donc là voilà la machine à trade Bien sympa hop je lui mets de l'or Et hop il fait des échanges Non oh, putain on se fait attaquer. Ah non! Oh, je me suis chié dessus! Bah oui, j'étais en mode. Oh! Comment il est allumé aussi là? Mais non, mais si! Mais si, il m'allume! Mais il m'allume! Mais pourquoi? Je sais pas, Dragon Alpha! Il faut que je te laisse! Mais pourquoi il m'attaque? Bon, moi je reviens dans le monde normal. hein Ça marche! Oh, mais c'est quoi cette histoire? Y'a rien qui va. Bon. Oh. Je, je t'attends, mais alors là j'ai pas compris, t'as tapé un piglin Mais non j'ai rien fait du tout. <rire> bah sinon il m'aurait attaqué Bah ouais T'as pas pris un truc en or dans un coffre Bah. Le coffre Bah le coffre j'avais j'avais le droit de l'ouvrir, c'est mon coffre à moi Je comprends pas Non non non non non je peux t'assurer que t'as pas le droit, je viens de l'ouvrir, ils veulent m'attaquer. Non <rire> Si Mais attends mais c'est trop pas mal pas. fait euh, Bon bah en fait la ferme à piglin elle est pas si terrible que ça c'est ultra dangereux Euh va bah, peut-être falloir que tu le montes le piglin Ah ouais oui. Attends j'arrive je vais t'aider je vais t'aider Alors ça c'est quand même oui, vachement attends, marrant j'ai juste bah après là ça va c'est un euh... avec une arbalète donc je peux m'éloigner Vas-y vas-y attends j'arrive c'est que je peux pas le taper Oh mon dieu J'arrive Bah oui je t'ai rien donné <rire> C'était pas prévu que ça se passe comme ça Je suis ressorti du Nether Deux doigts de me prendre une bûche entre les deux secondes de quoi, t'es de nouveau dans le monde normal Pourquoi t'es... Euh, non mais tu rigoles Mais bah attends, mais c'est trop marrant <rire> Attends, bouge pas Mais non, non Mais non, mais reviens non, c'est bon Hein Mais, mais je, je viens de revenir dans le désert. putain Non, non, non, reviens dans le monde normal D'accord, ok <rire> Oh non, c'est trop Non, putain, ça... Oh, le début, chaotique. J'adore Mais hey, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, ah. voilà, ce dialogue de sourds, le duo de sourds <rire> <rire> c'est vraiment le duo de Guignolo là. Les il y a pas bon alors du coup les amis pour vous expliquer ça y est, euh, OMG Serve propose donc euh, la version 23w07a donc la dernière snapshot en date donc il n'y a pas la 06 par contre il y a la 05 bref donc il y a la 07 j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire et euh, donc du coup ça fonctionne et on peut inviter Dragon Alpha mais c'est pas dit que la prochaine mise à jour euh, soit compatible avec OMG Serve encore une fois les amis très joli ça encore une fois les amis euh, je ne suis pas partenaire OMG Serve mais le code promo MCOLO fonctionne toujours, donc vraiment les gars, si jamais ça vous intéresse d'avoir un serveur qualitatif, et eh ben je vous le dis, n'hésitez pas à passer chez eux, je mettrai un lien en description, mais c'est pas un lien affilié. Et puis, euh, n'hésitez pas à prendre le code promo MCOLO, moins 5%, en vrai ça fait plaisir, et eux ils le verront, et donc ça fait toujours un petit clin d'œil. Voilà, est-ce que tu t'amuses Dragon Alpha Oui. C'est cool, voilà un petit peu ma maison, tu la découvres peut-être. Ah oui. Bah euh, voilà. J'y très rapidement, mais c'est tout. C'est vrai, avec euh, Alternos, euh, le serveur Alternos, t'as pu voir euh, deux euh, chunks. Incroyable! <rire> hein oh mon dieu! Alors voilà, du coup, ben, je vais te proposer, comme sur ma à l'époque, eh de, de prendre tout ce que tu veux. Alors, le, le seul problème, je voulais te faire un beau coffre. Le seul problème, c'est que tu vas voir, j'ai pas de diamants, j'ai pas de fer. En fait, j'ai plus rien. <rire> Donc. Ah, mais effectivement! Euh, ah, faut ouais. éliminer! Voilà, bah oui c'est ça, mais le problème c'est que, alors voilà pour cet épisode vous l'aurez compris, on va pas faire du minage, justement on va faire la refonte un petit peu du village, c'était une idée que vous nous aviez proposée et je voulais qu'on le fasse avec Dragon Alpha parce que ça peut être une plutôt bonne idée. Alors je sais pas comment on va faire parce qu'on n'a pas non plus 36 millions de blocs, j'ai pas 36 millions d'idées, peut-être que Dragon Alpha en construction est meilleur. Tu T'as dit quoi on se démerde. Hein. Ah, je préfère, ça me, me fait moins peur. Justement, c'est... Voilà. C'est <rire> cool. qu'à Un moment, c'est d'avoir des trucs qui sont ultra qualitatifs. Ça va 5 minutes, hein. C'est vrai. Il bien qu'on apporte notre petite touche de merde. Ah bah d'accord. Bah moi, je pense que j'offre déjà ça suffisamment aux gens. Mais, euh, <rire> mais on va essayer de... On va euh, essayer. Tu veux avoir une petite arme. Tu sais veux une petite arme Alors, regarde, ouais, dans ce coffre, il y a plein de trucs. Et sinon, je peux te fabriquer une, une, une épée en pierre. Allez hop c'est parti pour chercher du fer Oh non mais là c'est craignos, je suis désolé, voilà comment j'invite les acolytes, ça fait plaisir <rire> Ah c'est original hein Bienvenue ouais, C'est vraiment, le... vraiment le fait Genre que tu sois Nézérite, mais que t'es rien en féroce quoi mais j'ai en fait... oh, ouais, du fer Mais non mais j'ai, t'en as trouvé Oui Oh bah d'accord bah c'est nickel J'en ai trouvé deux, alors ça, ça suffira, suffira c'est bien, bien. Faire, alors... Bravo <rire> Mais euh, oui mais je sais plus pourquoi j'ai claqué tout le fer, c'était euh, probablement pour faire les lanternes encore. Oh, ah non Je sais C'était dans le village, tu vas voir dans le village, j'ai fait une ferme automatique. Alors non pas à faire du coup, mais j'ai utilisé plein de hoppers. Ah, bah ben, euh... ça t'est pas venu de faire à l'esprit du coup de faire une ferme à faire avant de faire des fermes automatiques. <rire> mais, <rire> mais c'est trop compliqué. Bon c'est zéro compliqué, même moi je sais les faire. Ah ouais oui. Ouais mais il faut des trucs que j'ai pas Par exemple du fer Bah euh, <rire> ben voilà Donc là c'est pareil <rire> Par contre On revient encore au cœur du problème <rire> Ouais je suis bien d'accord J'entends un squelette dans la base là c'est un truc trop bizarre Oh je vous ai pas montré les amis euh, C'est très moche pour le moment Donc je pense que je vais abandonner mon idée Voilà Et alors là aussi regarde j'ai fait une machine à... Pour reproduire les villageois D'accord, ah oh, oui. Je fais toutes les machines, sauf les machines à faire. Quoi Putain. Quoi <rire> Quoi Non. Let's go Pourquoi Pourquoi Non. Eh, tu sais quoi je, je pensais que c'était parce qu'on était passé sur serveur, mais c'est pas vrai parce que a... l'autre villageois, il est encore là-bas. Non. Oh. Mais non. bien quand même, le village. Hein. Mais non. Il a même pas de bébé, il a rien Attends, est-ce qu'il y a mon villageois Mending au moins Oui il est là, il y, y a bien mon village... Ils se sont fait tuer par des gens. C'est trop bizarre. Ça veut dire que là Là t'as que deux villageois et c'est ceux qui, c'est les deux qui sont emprisonnés quoi. Ouais c'est ça. Je te donne ma pioche cheatée mais fais attention à pas la casser. Hein. <rire> t'as une breaking dessus Euh... Je sais plus. <rire> non t'as y... pas une breaking. Mais il y a Mending en tout cas. Oui. Ah oui ça va être beaucoup plus rapide. Nice. Attention, hein, je te fais confiance, hein, je donne pas ma pioche à n'importe qui. Hein. Oh là là, oui, quel, quel, quel honneur, quel honneur! Ah bah oui! Sois-en digne! Hein. Ah ouais, mais t'inquiète, je vais faire de tout pour en être digne! Ah c'est vrai qu'un un petit Un petit un enchant petit là, un breaking 3, ça fera pas de mal. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah après, comment on pourrait faire d'XP là? Ben bah, les fours quoi! Euh, ouais, les fours! <rire> bah, si t'as pas une de forme d'XP? De euh. Alors euh, Si si jamais bah, quand je rentre à la base je te répare la, la pioche parce que j'ai une ferme à XP custom. En fait je fais reproduire toutes les poules et je les tue et ça fait un truc de malade. Ah oui, en vrai ouais. C'est un truc de fou hein. <rire> voilà. Je parle comme un enfant. Oh non c'est pas vrai, non je suis pas encore allé dans l'end. Et, et sincèrement, je ne ferai pas de machine à XP dans l'end, je ne sais pas faire ça. Oh C'est facile, si tu veux, je suis la ferai. Eh ben, tu me la feras avec grand plaisir. C'était toi qui l'avais fait sur aventure euh, saison... Euh, oui. Euh, saison 2, c'était toi Ouais, ouais, ouais c'était moi. Ah ouais, et t'avais pas fait ça avec... euh.. Non, non, je sais plus comment il s'appelle. Ah non, tu l'as fait tout seul Eh ouais. Ok. Voilà. m'en souviens même plus. C'est ou bon, bon, pas compliqué. Hein. D'accord, bah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, avec, avec la, le, le, le, le, la mythe, là. Ouais avec l'endermite Voilà l'endermite <rire> Bernard l'ermite oh, je la fraise, mais il faudra juste cool. beaucoup de feuilles Ouais ça marche ça marche On aura le temps entre temps Je, hein. la, je la, liste, la liste des cours. Je prends beaucoup de plaisir à couper du bois Et à être en speak avec Dragon Alpha Non mais c'est vrai avec Dragon Alpha Ça me rappelle Tah l'époque Tah l'époque <rire> C'est fait très longtemps putain Et ouais le bon vieux Minecraft à l'ancienne, salut tout le monde et eh bien salut tout le monde C'était quand qu'on avait fait notre première vidéo Quelle année Bah en 2014 en fait hein. ah, ça va. La première vidéo qu'on a fait ensemble c'était sur de The Dropper hein oh, C'est vrai Eh ouais à 3 le trio le trio de choc Moi je me souviens de toujours de ton verre cassé <rire> Grave D'ailleurs tu sais que c'est vraiment une légende parce que le verre il a pas cassé hein ah bah oui c'est vrai Non tu avait juste renversé non Tout à fait. Je sais pas comment il a fait pour pas se casser par contre en vrai mais. Ah ouais non parce que là c'était miraculeux. Ah tout à fait. Attends, je vais essayer de te trier les coffres. Je vais prendre de la cobble. Ouais. Ça marche. Bon, attends. Regardez les amis comment je range les coffres pour que Dragon Alpha s'en sorte. Est-ce que c'est pas finalement un homme à marier qui ferait ça Je ne sais pas, mais. <rire> je le demande. Oh là là, dis donc T'as vu ça Eh ouais, eh ça, ouais, ouais. Ah, comme ça je vais aussi mettre le bois là-dedans. Euh, hop, euh, ça du coup, ça je garde. Ça, Après je les coup, chemins sais... de terre, c'est pas mal. Est-ce qu'avec la cobble ça rend bien Je sais pas. Oh, bah, on va voir. Ouais, tu as bien raison. Oh, les vieux lampadaires, par contre, ça c'est. <rire> J'avais jamais vraiment non, non, fait attention. Là, non, non, non, on va en faire, euh, on va en faire un <rire> Souvent, euh, quand je build, je suis euh, un, un peu un tuto à côté donc. Euh, ah <rire> à côté. Voilà, voilà. <rire> Ah, oui, mais je la suis, hein. Bah, on est carrément, euh, carrément ensemble. Voilà. Après, voilà, pas tout le monde euh, n'a l'imagination, Après, voilà, c'est vrai qu'il faut pratiquer, mais... Ah, oui, il faut pratiquer, hein. Alors, pratiquer quoi, je ne sais pas, mais il faut pratiquer. Construire et tout, euh, enfin, un modèle. Euh, voilà. voilà, tout à fait. Ah. <rire> je suis vraiment le tonton euh, du nouvel an qui fait des blagues lourdes à chaque fois dans le fond. <rire> oh, t'inquiète. Et ouais, peut-être de temps en temps de la cheese dead brick. Ouais, bah après, ça, je... le bah, Tiens, attends. Si tu, veux, si tu veux la semer Si merde bah je vais parsemer du coup Hop Super ah oui si ça va rendre bien sympa Oui bah tu sais quoi, ça, quoi on la casse hein Ouais oui. Allez cassons Est-ce qu'on lui déglinguerait pas sa race en fait Allez on va la déglinguer là On va la déglinguer bien fort là Je veux l'entendre enfin, Je veux <rire> chanter là <rire> <rire> Le côté corse qui ressort <rire> Appelle les pompiers Je suis chaud Je suis chaud Trop bien Ah c'est dommage la pierre elle va pas brûler Les maisons ça sera pour un autre épisode <rire> Ouais je pense Ah c'est pas mal Alors du coup euh... Mais du coup euh... Et du coup euh... et, et on fait comme ça c'est ça Oh merde alors attends. Putain. Parce que là on va voir un souci d'autre. Ah t'arrives pas à faire ce que tu veux. C'est surtout qu'en fait ça fait de l'autre côté. Alors attends. Je vais changer de bloc temporairement. Euh, du coup je change la hauteur des allées là parce que. Enfin des débuts d'allées. Ouais, euh. Ouais, oui, comme ça. Ouais, comme ça c'est bien. Parce que du coup je vais faire. Voilà, de... Ah ouais, ouais, ouais. Et comme ça, on laisse ici, à cette hauteur là. Ouais. Ouais, putain, c'est bien ça. C'est nice. C'est nice, c'est nice. J'aime ce qui se passe, Dragon Alpha. Voilà. Oh, t'as déjà vu du verre qui vole <rire> oh, Regarde, putain. on dirait ah, des oui. cailloux. Ah oui, oui, oui, bah, c'est. Euh... C'est magique. Magic System. Pardon. Qu'est-ce qu'il Tu nais en mai 98. What voir 25 000, genre. Ah t'es né pendant la Révolution. <rire> Putain. Euh. Oh, le 1798 voyons. Ça c'est peut faire des panneaux euh, panneaux qui pendent aussi. Ça, ça, ça bien... non, oui, non mais non euh... mais. <rire> alors bonsoir. Oh, oui, ah purée alors c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd. Hein. <rire> Mais c'est surtout que c'est si jamais tu veux faire des baraques, euh, genre tu sais, même ou un, un bar, un truc comme ça, tu sais, c'est. grave. Et. et hein C'était ça en fait, euh, un objectif d'un abonné. Alors j'ai plus le doc à côté de moi, je m'en excuse les amis, mais j'ai pas oublié les objectifs que vous m'avez donné au premier épisode. Donc de faire, tu vois, une sorte de, une mairie, enfin euh, euh, tout ce genre de trucs, boulangerie, etc. Et donc là, le bar, c'est plutôt pas mal. c'est euh, peut être une bonne idée, euh, voilà, on, on verra par la suite, mais c'est vrai que niveau construction, je sais pas. Bon, au final, dans cet épisode avec Dragon Alpha, c'est plutôt les chemins qu'on fait, mais mine de rien, et plus les lampadaires, ça, ça met l'ambiance, ça met le thème, c'est le plus important. Oui, parce que moi, vraiment, euh, après, de toute façon, Dragon Alpha reviendra, les amis, mais je veux dire, on va pas faire faire à Dragon Alpha que du build, hein, quand même. Mais je veux dire, là, euh, les prochains épisodes, je pense, je, voilà, je vais un petit peu faire de la construction et je vais m'inspirer des meilleurs, et, euh, et ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Oh, alors on a un début de construction, attention, regardez Dragon Alpha, elle cheat, elle vole <rire> Je vole, alors est-ce que je le fais. Euh... Non, faut que je le fasse 4 de hauteur, on fait chier. Ah ouais Oh, oh Et au milieu, on peut mettre les, des, des panneaux suspendus oh Incroyable Oh Eh vraiment, ça rend trop bien de là-haut. Hein. Attends, il ouais, faudra que je vienne. Ouais, alors je peux pas zoomer avec... Euh, J'ai pas de longue vue, mais... Euh... Oh. Ah oui, ça change complètement le flow. Hein. Et tu vois, même sans avoir changé les bâtiments. C'est ce qu'il en arrière Ouais, euh, non. Attends, attends. <rire> J'ai paniqué, tu m'as entendu Oui, ouais. Euh... <rire> <rire> Hop. Ça, par contre là pour le montage <rire> Ah non mais je, je suis dans la merde hein. Ah parce que, parce que deux heures de contenu Regarde c'est encore mieux il faut que je recommence là-bas Là il là, y a la chaîne qui s'est Ah tu préfères quoi d'ailleurs Ah non mais t'es parti Attends non t'inquiète j'arrive Voilà est-ce que tu préfères avec la chaîne qui est suspendue ou avec la barre Les deux sont bien en vrai hein. Avec la barre, je trouve avec la barre c'est bon D'accord, très bien ouais original <rire> <Tu> sais... <rire> non non du tout non non vraiment je c'est vrai quoi avec la barre je sais pas ça rajoute oui ça rajoute comme une espèce de mini liaison entre les deux tout à fait et puis en plus c'est plus euh... il faut le mériter pour le faire parce que attends je sais pas si tu comprends ce que je veux dire oui voilà c'est que c'est pas c'est que c'est pas automatique comme les antibiotiques hop Oh bravo Monster Hunter Ah oui d'accord Oh mon Dieu oui. bon, euh, <rire> J'ai dire mon addiction comme d'hab j'ai envie de dire ça fait déjà depuis des années que je suis addict à ce jeu de mort Ah ouais Oui euh, bah, Merci à toi ça fait plaisir Est-ce que on te Est-ce que t'es encore active un peu sur les réseaux ou pas du coup euh, Twitter oui Twitter Là euh, YouTube un peu moins parce qu'avec le boulot euh, ouais. j'ai pas du tout le temps Ça m'a fait plaisir Dragon Alpha, je... Ouais. Si tu as un mot à passer à la communauté qui t'a attendu de pied ferme. Et bah écoute, bah, merci beaucoup du soutien, même si je suis très peu active. Très peu active mais <rire> très, très toujours joignable. C'est plaisir. Grave. Oui voilà, exactement. Non c'est vraiment Et, cool. euh, toujours euh, toujours plaisir, merci euh, d'être toujours là pour moi, même si... Euh, oh c'est trop mignon C'est longtemps que je fais pas... Ouais t'as vu <rire> <rire> c'est trop mime, c'est vrai ouais. Mais sachez que je vous aime, merci beaucoup de me soutenir encore Oh là là, ça je fait pleure que voilà, de toute façon, je serais, euh, serais toujours disponible hein. Ça c'est fort, et vous vous rendez compte que Dragon Alpha C'est entre guillemets la moins active et pourtant C'est celle avec qui je peux tourner le plus facilement euh, Vraiment, exactement C'est aberrant, allez les amis, n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était Mkolo et Dragon Alpha Bisous Ciao au ciao, au revoir Au revoir à l'ancienne